Hey, hey. Ça y est, on est bien calé. J'aime bien de temps en temps vous faire une petite vidéo entre midi et deux, surtout quand il s'agit d'un bon titre comme ça. <tent> Vous reconnu sans doute, si vous n'avez pas vu euh, l'écran titre, qu'on se retrouve aujourd'hui euh, avec euh, une des grosses grosses sagas de la PS3, euh, l'un des blockbusters de la PS3 qui fait d'ailleurs vendre des PS3 euh, et ça fait plaisir. Donc Comme je vous disais, mon petit café est bien chaud, on est entre midi et deux, j'aime bien vous faire une petite vidéo comme ça euh, parce que j'ai le temps et je suis peinard. Et donc du coup ça fait plaisir Donc salut à tous c'est Yoshi Pour Yoshi The Real TV et HoldisRising.com On se retrouve aujourd'hui euh, bah, Pour un petit live trip euh, D'Uncharted 2 euh, Among Thieves Sorti en 2009 euh, Sorti quasiment mondial hein, en 2009 Je crois qu'il est sorti le 14 euh, ou le 13 octobre aux States euh, Le 14 en Europe Et le 16 ou le 15 euh, au Japon Donc euh, allez à 2-3 jours d'intervalle C'est quasiment une Une sortie mondiale donc on est en live trip. Euh, J'ai pas encore tout à fait terminé le jeu, mais vu qu'il y a pas de grosses, grosses euh, comment dire, de gros gros changements par rapport aux premiers épisodes, dont je vous avais fait déjà une euh, un test, on va partir directement dans le délire. Donc c'est toujours pareil avec Uncharted, hein, un gros gros temps de chargement au départ, et puis après euh, tout est streamé euh, et tout est super fluide. Donc ça c'est vraiment bien. Comme je l'avais dit sur le premier opus, il hein, euh, y a une personne euh, qui a bossé sur Legacy of Kane, euh, sur PlayStation 1, euh, qui est à l'origine de ce projet Uncharted, et à mon avis qui a dû apporter ses compétences techniques euh, dans le jeu. Parce que Legacy of Kane sur PS1, et oui déjà sur PS1, ça existait déjà le, le chargement en streaming un petit peu masqué. Donc ça, ça fait plaisir. Voilà. Donc on est à l'acte 12, on doit être à peu près. Euh, à la moitié du jeu on se retrouve à une nouvelle fois forcément avec euh, nathan drake et ouais faut bien euh, rentabiliser euh, le moteur de jeu et puis euh, surtout espérer euh, faire mieux euh, que le que le premier épisode euh, qui s'était vendu je crois à 2 millions d'exemplaires alors que celui ci s'est vendu un petit peu plus euh, il s'est vendu à 6 millions si je dis pas de bêtises donc c'est toujours développé par Naughty Dog euh, et édité par euh, Sony Computer Entertainment Europe euh, et c'est toujours de l'action plateforme euh, ouais de l'action plateforme aventure euh, à la troisième personne avec un petit peu de une petite pointe de TPS aussi et ça euh, ça fait plaisir donc là franchement je sais pas comment ça va se se passer parce que je vous avoue euh, on est en, en plein live euh, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo à la limite maintenant. Euh, c'est pas plus mal, je pense. Voilà, vous montrer le début du jeu. Bon, il euh, y a des tonnes de vidéos sur le net qui vous, voilà, qui vous montrent le début du jeu. Donc euh, c'est pas la peine non plus que je vous montre euh, trop trop le début non plus. Hein. Vous, vous avez déjà vu. À la limite, ce sera peut-être un petit peu plus, un petit peu plus original. Euh, et ben, on va leur lancer une, une grenade directement à ces petits enfoirés. Hop. Il est par là voilà, bon on les a loupés, c'est pas grave On va essayer de descendre un petit peu autrement Par contre là il faudrait que j'ai directement euh, Un flingue et je n'en ai pas Bon bah ça va, hop, on va se faire celui-là au cac Toujours le même principe avec euh, les deux touches, hein, triangle, carré Voilà, nickel, hop Système de couverture toujours aussi bien euh, développé Et donc ouais, comme je vous disais, c'est euh, une nouvelle fois développé par, euh, par Naughty Dog euh, à qui on devait euh, la saga des, des crashs bandicottes, euh, et également, il me fait chier celui-là, putain, avec son casque, là, c est, c est cette espèce de soldat des SWAT, là, euh... voilà, toujours développé par Naughty Dog, et, euh, et euh, édité par Sony Computer Entertainment, voilà, alors ce Uncharted-là euh, a été annoncé en 2008, je crois, donc c'est-à-dire... Euh... Une petite année après la sortie du premier épisode euh, Hop là putain Ça me canarde de, de là-haut là ou pas non Ok bon On va reprendre par le chemin euh, traditionnel on va dire Et on va descendre Hop là euh, Et ouais il a été annoncé quand même assez tôt ce, Cet Uncharted là Alors, attendez ils arrivent là On va essayer de se faire celui-là On va le laisser venir à la limite Butez-le ouais t'inquiète alors, attends déjà un écho, je pense que c'est parce que la télé est là. Voilà, ça sera mieux sans l'écho. Donc cet épisode là euh, a rencontré un, un franc succès bien supérieur euh, au premier épisode. Il a même été d'ailleurs euh, bien mieux vendu, bien plus de... Ah, j'ai pas des mots dernier mots. Et voilà, il a rencontré un meilleur succès puisqu'il s'est vendu à, à 6 millions euh, d'exemplaires. Et il a obtenu la note faramineuse de 96% sur euh, les sites euh, les plus populaires euh, de critiques de jeux vidéo sur internet, dont Metacritic, euh, et euh, comme si ça suffisait pas, il a été nominé sur pas mal de, de catégories au Game Awards, et il a rencontré trois Game Critic Awards, euh, à savoir euh, le celui, hein, le plus important, celui du meilleur jeu de console de salon. Donc euh, franchement, euh, très très bon euh, cru que ce cru 2009 de, de Uncharted deux. Hop on récupère un petit trésor Toujours il y a un peu plus de trésors à récupérer dans cet épisode là euh, Là j'en suis qu'à 8 Alors que je suis quasiment à la moitié du jeu Comme quoi franchement je suis pas euh, Très très très bon chasseur de trésors Pardon euh, Mais ouais très bon cru euh, Durée de vie un petit peu supérieure Notamment euh, grâce à ces petits trucs là Qui rallongent un petit peu la durée de vie Là on a un total de 100 trésors alors que je crois Que dans le premier il y en avait une bonne soixantaine par contre, pour en trouver euh, les 100, à mon avis, il faut s'accrocher, il faut refaire quand même le jeu euh, plusieurs fois, mine de rien. Allez, on va avancer, tranquille. C'est toujours aussi joli, regardez un peu ces effets de de flotte, là, c'est toujours aussi saisissant. Alors, Au niveau de l'histoire, euh, on dirige, comme je disais toujours, euh, Nathan Drake, euh, qui cette fois-ci part un petit peu sur les traces de, de l'explorateur euh, célébrissime euh, italien Marco Polo, et donc euh, voilà, il se rend sur ses traces euh, parce que Marco Polo avait disparu après son retour de Chine en 1292, si je ne m'abuse. Euh, et donc il va se rendre euh, sur ses traces euh, au royaume de Shambhala pour trouver la pierre, euh, la pierre sacrée pardon de Shintamani. Euh, donc je vais descendre parce que c'est pas ici, il faut aller. Hop. Ouais la pierre secrète. Oh là joli bug euh... <rire> Bon il y a quand même des bugs hein, dans le jeu hein, faut pas, faut pas se leurrer. Euh, ouais donc il cherche la pierre secrète de Shintamani. Euh... Et du coup il va se rendre en Himalaya, en Asie, en Orient, etc. Donc au début on va être pas mal en Orient, Népal, tout ça. C'est pas mal foutu. Ça m'a fait penser un peu d'ailleurs à même à... à Metal Gear Solid au niveau. Euh... Ah, je pense qu'il faut quand même monter au final. Ça m'a fait penser à Metal Gear Solid au départ quand il est en, en extrême au Moyen-Orient. Euh, je trouvais ça même très ressemblant. Alors à la limite, voilà, hop. On va faire un petit peu la courte échelle à Elena. Donc du coup, aventure en Asie et... Euh pour trouver la pièce de la pierre sacrée de Shintamani qui aurait visiblement des pouvoirs euh, sur l'homme, etc. Donc forcément celui qui l'a trouvé euh, veut euh, devenir le maître du monde et aura la possibilité de devenir le maître du monde. Donc du coup voilà, Drake, euh, bah, lui veut la récupérer aussi pour son compte personnel puisqu'on sait que c'est un chasseur Putain de merde, un chasseur de trésors euh, aguerri, intrépide. Euh, et donc voilà, il veut, il veut récupérer aussi cette cette pierre pour lui. Ah oui d'accord, en fait faut juste, voilà. Passer par là. Donc sur notre route, on va être accompagné toujours de, de Sully, Victor Sullivan, hein, qu'on avait rencontré, qui est très présent dans le premier épisode, qui l'est beaucoup moins, beaucoup moins ici. Euh, ah oui, effectivement, c'est bloqué. Bon, c'est tout. On va débloquer tout ça. Hop. Normalement, si je saute sur ce panneau, ça devrait le faire. Voilà, nickel. <rire> Donc ouais on est toujours accompagné de Merde putain euh, Je suis pas sûr que ça le fasse là-bas euh, Toujours accompagné de Victor Sullivan Comme je vous disais à mon avis il va falloir faire carrément le tour là euh, Descendre totalement le, le truc Voilà euh, Toujours accompagné de Victor Sullivan Qui est quand même un peu moins présent je vais y arriver euh, Mais il y a un nouveau Un, un nouveau personnage euh, En la personne de, de Chloé Merde Chloé Fraser euh, qui est une euh, comment s'appelle une euh, putain, je ne vais pas y arriver ce midi, c'est la misère, c'est une catastrophe cette vidéo. Euh, une archéologue, voilà, australienne aussi très trépide et apparemment qui Nate il en pince un peu pour elle, hein. euh, mais par contre, voilà, elle a pas sa langue dans sa poche. Euh, alors il va y avoir pas mal de de rebondissements tout au long du scénario au niveau de, des alliés qu'on peut avoir dans le jeu je vous... alors, aider Elena à ouvrir la porte, ouais, ok ah, peut-être là, en tirant directement ici ah ouais, tout simplement parti. À toi. voilà, bah bon, okay. bah voilà c'était pas plus compliqué que ça, euh, ouais, pas mal de rebondissements euh, dans le jeu, mine de rien donc je vais vous faire grâce de, bah, de tout ça, parce que j'ai pas envie non plus de trop trop vous vous spoiler, ce serait ce serait dommage Voilà. Ouais, Ce serait quand même dommage de vous spoiler Putain la vache Il va falloir que je me de cette caisse là Ça va pas être évident ouais, Lui on lui a fait déjà sauter son casque Comme vous voyez il y a toujours quelques petites interactions avec le décor Qui sont pas très très nombreuses Mais qui sont toujours là pour faire plaisir ouais, Je peux pas utiliser le pompe forcément Voilà hop celui-ci On va lui régler son compte Et une fois que ce sera safe on pourra peut-être continuer à discuter Parce que là pour l'instant euh, je vous l'avoue, je suis un peu en galère Viens là, espèce d'enfoiré Voilà, nickel, celui-là il a son compte Et celui-là Voilà, nickel Il y en a un deuxième quelque part, j'ai entendu un Et hey. Hey oui, forcément Voilà, attention Il va falloir que je me remette à couvert Nickel Donc les phases de TPS sont toujours très très très bien calibrées avec un très très bon système de, de cover hein, qui avait déjà fait ses preuves dans le premier épisode. Attention à la grenade euh, Non, je pense que c'est bon, que ça devrait le faire. Hop là, putain, décidément Ah, je croyais que c'était Elena là-bas Et eh ben non Donc ouais, aussi on est accompagné euh, toujours de Elena Harper. Euh, la fameuse journaliste qui fait des, des documentaires Et qui avait fait le documentaire sur Drake dans le premier épisode euh, Là on la rencontre un petit peu plus loin dans le jeu le jeu, euh, accompagnée de son caméraman qui va d'ailleurs mourir Bon je vous fais un mini spoil Qui va mourir, euh, là qui vient de mourir il y a, il y a très peu de temps d'ailleurs Voilà, putain C'est chaud là Attends parce que ça tire de où Ah ça tire de là-haut Putain, c'est chaud, ça. Euh, où est-ce qu'ils sont, ces emplois, hein Ah, mais ils sont là, je suis con. Quel abruti Voilà, celui-là et là, il a son compte aussi. On alterne toujours entre phase d'exploration et phase d'énigme et de gunfight. Ça, ça change pas une nouvelle fois dans cet épisode-là. L'équilibre est, est, est subtil, et suffisamment bon pour pas lasser, pas faire que du gunfight ou que euh, de l'escalade et tout. Donc pour moi, c'est une des grandes, euh, grandes forces de ce Uncharted euh, de ce Uncharted 2 et de la saga en général. Ah, super Allez. Bah voilà ce qu'il me fallait. Parti. Donc c'est toujours très scripté, ah. comme vous le voyez. Voilà, nickel. Allez hop, relève-toi. Ah, Un modèle de l'année dernière. J'attendais pour utiliser ça. Comme je disais, ouais, c'est toujours très scripté. Il euh, y a certaines actions qui se débloquent au fur et à mesure des combats, etc. Euh, comme je vous disais, c'est pur TPS. Hop, avec un très très bon système de cover qui se fait, mais de manière aussi intuitive. C'est, c'est juste incroyable. Et regardez, si je veux, je veux mettre une nouvelle fois à cette porte-là. Juste, hop. C'est, on ne peut plus simple, quoi. Bon, on va monter. Super. Au niveau de la durée de vie, comme je vous disais, de, de ce jeu-là, euh, ben ils ont ils ont fait mieux euh, Naughty Dog, ils ont proposé quand même une, av une aventure un petit peu rallongée, euh, on est grosso modo sur 10 à 12 heures, ça dépend vraiment comment vous jouez, euh, moi j'aime bien prendre mon temps, euh, très sincèrement, contempler, et je me suis régulièrement une nouvelle fois euh... arrêté, euh, pour regarder vraiment tout ce qui se passe autour de moi, euh, les décors euh, cartes postales vraiment qui, qui déboîtent, euh, qui sont super agréables à regarder. Donc du coup ouais, passer 10 heures largement, bah voyez Chloé d'ailleurs, et Flynn, un ancien allié mais bon j'en dis pas plus. T'hésites Non, ok. Alors vous avez vu ce grand chauve, en fait, là je vous spoil pas, c'est juste pour vous raccrocher un petit peu au scénario. Euh, c'est Lazarevich, un ancien espion soviétique, euh, qui lui aussi euh, est à la recherche de la, de, la pierre de Shintamani. Shintamari j'arrive plus, je vais pas y arriver. Shintamani, euh, pour devenir, ah bah, forcément, à des dessins euh, machiavéliques, on va dire. Euh, il souhaite tout simplement devenir le, le boss du monde. Lui, c'est un gros trafiquant d'armes, etc. Ouais. Et donc, il convoite allez, allez, également je... cette pierre. Parfait. On se reverra, hein. Et moi, si je saute, ça va le faire. Et ouais, merde, putain, j'avais pas <rire> j'avais pas calculé. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui irait pas si je sautais d'ici. Euh... Et ouais, elle a lavé le truc, donc allez. forcément, il va falloir que j'aille par autre part. Euh... Et ben, on va, c'est pas grave, on va. Allez, attention. Alors ça, c'est over abusé, euh, la tyrolienne qui est faite sur le flingue, c'est totalement irréaliste. Je suis pas très très fan de certaines phases qui sont quand même vachement euh, irréalistes. Bon, c'est très ciné, très pop corn du coup. Mais bon, c'est vrai qu'à des moments, c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu abusé. Regardez-moi, en tout cas, la qualité de ces flaques d'eau. C'est juste la classe. C'était déjà une des grosses euh, grosses qualités du premier épisode. Et une nouvelle fois, c'est au rendez-vous. Euh, je me suis gouré, c'est peut-être plutôt par là, non Hop, que j'aurais dû... Euh... Attendez, voyons. Bon, déjà, il y a des munitions, on va prendre ça. Donc là, on va rentrer, à mon avis, dans une phase un peu plus pure, pure plateforme. Ah voilà, en fait, c'était juste pour ouvrir la porte, tout simplement. Donc en fait non, il y aura pas même pas de plateforme quoi. Donc ouais, je disais la durée de vie quand même améliorée, donc ça c'est pas plus mal. Le seul gros gros problème avec Uncharted c'est et c'est Uncharted 2 en particulier, c'est que même si la durée de vie en fait a été grandement améliorée, euh, bah on est confronté à un problème très simple avec ce jeu, c'est que les heures de jeu en fait s'enchaînent euh, à vitesse grand V. Et on n'a pas envie de, de lâcher euh, de lâcher la manette euh, Pour tout vous dire, j'ai commencé le, le jeu hier Et très sincèrement, euh, je me suis fait 5 heures de suite euh, sans être fatigué, sans être saoulé et tout voilà Putain, mais comment je vais descendre Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir, comment tu vas descendre, Nate Ouais, donc euh, j'ai pas eu envie une seconde de lâcher le, le pad quoi, parce que c'est tellement euh, varié, tellement on en prend plein la gueule, tellement euh, euh, ouais varié au niveau de l'action, c'est-à-dire vous faites pas tout le temps de l'escalade, pas tout le temps du gunfight, que ça n'est pas chiant en fait. Donc du coup, euh, les heures de jeu s'enchaînent, euh, franchement très simplement. Il y a pas de, il y a pas de souci majeur à ce niveau-là et ça fait plaisir. Donc du coup, voilà, euh, bah, la durée de vie s'en va forcément euh, un petit peu réduite dans le sens où voilà. Alors attendez. Euh, non, c'est plus par là, voilà. Vu que ça s'enchaîne très facilement, bah il a beau faire 10 heures, si vous faites deux grosses grosses sessions, euh, le jeu vous l'avez euh, très vite torché quoi. Bon bah j'ai rechopé un petit, un petit trésor, c'est toujours bon. Oh. Neuvième trésor, mais bah, on va bientôt arriver au, au prochain succès. C'est parfait. Ce qui peut augmenter également la, la durée de vie du, du titre, bah c'est que celui-ci euh, va vous proposer un, un système de comment dire, euh, un système de, de parties multijoueurs euh, qu'on n'avait pas. Oula qu'on n'avait pas dans le premier opus. Et qui fait son apparition ici avec, je crois, une des parties allant jusqu'à 10 joueurs. Sur huit cartes différentes et moyennant peut-être même aussi quelques euros supplémentaires pour de la DLC. Trouver un moyen de casser la porte en bois. Cette porte-là, tu dis Ok. Bon, c'est sûr, ce sera pas en tirant dessus. à mon avis, il va falloir péter un truc. Est-ce que je peux pas remonter, non Non, euh, hop Voilà, bon, euh, c'est pas comme ça qu'il va falloir procéder, je pense En fait, là, c'était juste pour avoir ce fameux trésor, donc euh, on va bouger Allez, voilà euh, ouais, donc euh, partie multijoueur, je me suis pas essayé. Bon, apparemment, il y a pas mal de trucs euh, très classiques, style uh, Deathmatch. Euh, euh, et puis, il y a un mode, apparemment, qui s'apparenterait pas mal au mode Horde de Gears of War. Mais je peux pas vous en dire plus, tellement euh, je l'ai pas essayé. J'imagine en plus que désormais, euh, le multi doit être, euh, je pense, euh, déserté. Tirer le levier dans la voiture du train. Mais bon, on va y aller. Hop. <coughs> je peux peut-être faire bouger ce vieux machin. Mais oui, mais t'inquiète, Nate. On va le faire. Oh là, va falloir peut-être que je me tire. Non Ah non. Bon. Nickel. C'est toujours aussi cinématographique comme vous le voyez. Quoique là, ça va encore, c'est une toute petite cutscene. <rire> ouais, tu crains, ouais. Ah, par contre, il y avait de la greu. Ça, On va pas se priver d'utiliser les grenades hein. Ah mais nickel si je fais exploser ça dans les Dans les tonneaux Quelle souplesse au niveau des, des gunfights C'est vraiment excellent Mais grave Putain tirez vous de là Alors là je sais pas si je dois ouais, courir après le train ou pas euh, je pense que c'est une nouvelle fois scripté que je pourrais pas aller au train avant euh, avant d'avoir buté ces, ces gars-là. Bon, on va envoyer des grenades parce que là ils me cassent les couilles les mecs. Prenez ça. Voilà prenez ça. Voilà nickel. Eh hey, mais dites-moi. Lui on va se le faire parce qu'il commence à me gonfler aussi. À me viser là j'ai son laser un peu partout Hop là Petit fusil sniper Ça c'est bon euh, Hop euh, le suivant il est là-haut Voilà nickel Objectif stabilisé Ah oh, putain par contre Ah putain il n'y a plus de train par contre Ouais ça ça craint Oh là attendez il y en a un là Hop là Non je suis pas une cible ça c'est clair on commence à en avoir ras-le-cul d'être pris pour cible d'ailleurs. Dans ce jeu. Tout le monde m'en veut là, tout le monde... Euh... Voilà, fusil à pont, tranquille. Voilà, nickel. Hop, on reprend. Eh ouais, c'est clair Putain, il y a des renforts là, ça va être chaud. Bon, je peux pas continuer à vous parler pour le moment parce que du coup... Euh... Ouais là en plus ça commence à canarder sévère. Ils ont les gatling et tout donc euh, va falloir quand même faire gaffe. Euh, lui il faudrait que je me le fasse rapidos comme ça. Ah mais c'est Elena nickel Et bah ouais l'idéal ça serait vraiment que t'arrives toi, que je puisse monter dedans. Nickel, et bah t'arrives à pique hein Bon on va aller voir la phase classique j'imagine euh, de la fusillade euh, directement sur la Jeep. As un euh, ouais, je le sens la... gros comme une maison. Je vais prendre ce train. Mais t'es malade Rapproche-moi que je puisse sauter. Ça répond à ma question. Mets les gaz mmh <rire> <rire> Ouais c'est toujours aussi cinématographique C'est ça qui est bien euh, Donc ouais ce jeu là quand même 25 millions euh, d'euros de budget bon, c'est pas loin de 25 millions de dollars non plus Donc c'est assez euh, Assez énorme Mine de rien euh, Mais quand on voit le résultat on, on, on comprend même si je trouve ça Assez hallucinant Que les jeux coûtent aussi cher euh, Mais ouais Quand on voit le résultat le nombre de personnes qui ont bossé Sur ce jeu euh, Franchement euh, c'est hallucinant. Euh, J'imagine que dans ces 25 milliards de millions pardon, de dollars-là, euh, beaucoup ont été placés dans la com autour du jeu, euh, puisqu'il est sorti euh, fin 2009, comme je disais. Euh, oula, attention. Il faut que je récupère tout de suite l'échelle, déjà. Hop. Avant que je me fasse broyer s'il y a un truc. Bon, ça va, nickel. Nickel, hop. Ah, est-ce que je peux monter ici Nickel, parfait. Tac. Ah, c'est pas mal. Là, on se retrouve carrément dans la jungle et tout. Euh, putain, c'est juste excellent. Hop. Monte, bordel, monte. Allez. Ah non, je peux pas. En fait, il faut que j'aille par là, directement. Euh, hop. En espérant que j'aille assez vite, parce que j'ai peur qu'il y ait une branche euh, dans le décor qui, <rire> qui me fasse la peau. Ah bah, c'est sympa, là. Vous voyez, du coup, une phase... Euh une phase de gameplay intéressante pour varier un petit peu les choses. Du coup, c'est cool. Ça, franchement, ça le fait. Moi, j'imagine qu'il va y avoir un peu de grabuge. Donc, ouais, comme je vous disais, beaucoup, je pense, ont, de, de thunes ont été investis dans la communication autour de ce Uncharted-là. Pourquoi Parce qu'il a fait également, en fait, il a servi de faire la, la promotion de la première PS, PS3 Slim. Pas la nouvelle, la Super Slim qu'on qu a désormais. Euh, hop là, lui, on va se le faire comme ça. Juste une petite rafale dans la tête là Nickel euh, Ouais il a dû servir à faire la promotion de la PS3 Slim je suppose Parce qu'il sorti en pack à l'époque avec justement la PS3 Donc euh, ouais ouais il, il a certainement De toute façon euh, Uncharted hein, vous le savez c'est le jeu qui a fait qui a fait aussi vendre des PS3 hein. euh, Clairement si vous n'avez pas la, la Uncharted alors que vous avez la PS3 Bon j'ose imaginer quand même que vous êtes un petit peu un, un toca. Alors après, euh, cet épisode-là, pareil, voilà, marketing, tout ça, euh, oblige, ils en ont fait, euh, sortir un, un collector, euh, c'est le premier collector aussi de, de la série, voilà, nickel, Vous voyez, t'as ce système de couverture tellement intuitif, ça, ça, ça, franchement, à chaque fois que maintenant je vois un, un système de couverture euh, intuitif, comme on l'a dans des Gears, comme on l'a dans pas mal de jeux, euh, dans tout bon jeu où il y, y a un peu de phase de TPS euh, franchement euh, je repense à Resident Evil 6 et ça me fout les boules euh, de voir à quel point Capcom se soit vautré comme ça euh, c'est juste hallucinant après une nouvelle fois en termes un peu de euh, en termes de chiffres faut savoir que ce jeu là a été euh, sur euh, le total hein, de la durée de vie de la PS3 pour l'instant euh, est un des jeux les plus vendus oh là attention on va se battre hop nickel, les esquives avec triangle comme d'hab voilà, bah là je me suis bien fait facilement hop, on va prendre le pompe parce que ah non, j'ai des doutes merde, c'est fermé Alors, pas. trouver une des issues près de la porte, euh, doit y avoir quelque chose hop Trouve un chemin près de la porte fermée donc à mon avis euh... Hop là. Il doit y avoir un truc à faire. Je sais pas comment. On peut pas ouvrir ça À la limite. Non. Ok. Euh... Tac, tac. Putain. Bon, il va falloir monter au-dessus, c'est tout. À hein. mon avis, euh, monter directement au-dessus du wagon. Je pense que c'est la seule solution. Non, pas là. Hop, hop. Cette porte-là, elle ne s'ouvre pas. Ok. Euh... Ça on peut pas les péter Ici on peut grimper mais bon ça nous apporte pas grand chose Ah j'espère qu'on va pas se retrouver bloqué là Parce que j'aimerais pas euh, Vous laisser sur un petit Gout fait comme ça Alors que c'était plutôt bien parti euh, Et puis en plus euh, J'ai peur que ce soit bientôt aussi la fin de la vidéo Parce que niveau temps on va être un peu emmerdé euh, Indice Sauter par la fenêtre mais putain c'est ce que je voulais faire ah voilà, nickel hop Et on regrimpe à l'échelle, super Voilà euh, Donc après comme vous le voyez hein, euh, Si vous avez vu euh, mon test euh, d'Uncharted 1 euh, Bah vous vous rendez compte tout de suite Qu'il y a très peu de nouveautés Niveau gameplay, il y en a à voir euh, aucune hop Alors attendez, celui-là on va se le faire Ah merde putain je l'ai foiré Ouais très peu de nouveautés mais bon quand même 6 millions d'exemplaires euh, pour ce volet là euh, Et c'est celui euh, qui a été le, le plus vendu sur la PS3 hein. euh, Il faut le savoir ça même l'épisode euh, qui a suivi Drake Deception euh, Que j'ai pas encore fait d'ailleurs Que je suis assez impatient de me faire parce que maintenant ça y est Il est abordable euh, au point de vue prix On peut le trouver en occasion à, à une vingtaine d'euros euh, Je suis assez impatient maintenant de me le faire Mais c'est vrai que pour... Oh putain que je tombe pas du train Bon visiblement on peut pas tomber du train hein. Euh, hop là. Bien là toi, espèce d'enfoiré. Hop. On va y aller au gun, c'est cadence de tir un peu plus rapide. Euh, hop. Voilà, même si c'est moins puissant, la cadence de tir est plus rapide, donc c'est plus intéressant pour moi. Hop là. Moi ce qui me plaît beaucoup dans uncharted vraiment c'est les, les décors euh, cartes postales et une nouvelle fois c'est toujours somptueux, c'est vraiment euh, euh, une série de, de claques visuels hein, Uncharted et moi c'est ce qui me plaît Et je vous avoue hop Nickel ah putain peut-être même de la grenade Super euh, hop. Oh merde Putain j'ai foiré Allez venez là bande d'enfoirés Putain faut que je fasse gaffe parce que là je suis presque Presque mort Bon je joue en normal euh, Franchement aucune difficulté Ah oh, putain ouais c'est une mitrailleuse en fait carrément euh, Aucune difficulté en, en normal hein, sur, le... sur le jeu franchement pas de soucis Bon on va y aller en kamikaze Attention kamikaze Voilà Nickel euh, Ah bah il est mort notre ami là. Bon c'est bon Hop, On va pouvoir grimper directement à l'échelle voilà, nickel, pas de soucis. Euh, c'est un must-have euh, forcément de, de la PS3. Le gameplay est toujours aux petits oignons. Il n'y a pas eu de grosses évolutions non plus à ce niveau-là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est une nouvelle fois un petit peu plus tolérant sur euh, les approximations du joueur. C'est-à-dire que bah, le jeu vous aide bien quand même. Si vous foirez à moitié un saut, vous n'êtes pas tout à fait au bout de la plateforme. Ouah, merde! Putain, <rire> quel con! Bon, là, par contre, le gameplay ne pouvait pas du tout m'aider. Euh. Mais voilà, euh, c'est toujours aussi... Euh... Alors, j'ai même peut-être même pris un checkpoint, là, vous voyez euh, On va rester là. Hein. Nickel. Et on va continuer à avancer comme ça. Heureusement, c'était un checkpoint. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Ah oh, bah, lui, il s'est fait carrément baiser. Hein. Et ouais, le gameplay est toujours aussi tolérant. Sur le jeu, il n'y a pas de problème. Franchement. Wouh mais là, c'est carrément un char d'assaut, quoi. Je sais pas si je peux monter dedans. Ah non, je pense pas, quand même. Ah oui, là, ça va être un petit peu plus chaud. Il va falloir que je me magne. Oh oh. Normalement, c'est bon, là, je passe. Ouais, nickel. Hop là. Donc, ouais, le gameplay euh, est un peu plus tolérant. Il pardonne vraiment les... Wow, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Les approximations du joueur, je vais y arriver, c'est tellement euh, stressant là sur le coup que je voudrais pas me louper. Euh, la bande-son tutoie toujours l'excellence, franchement le, bah, vous avez vu le, le thème principal déjà de la série là, dès le départ, euh, toujours aussi, euh, aussi génial. Euh, moi je, je suis un grand fan, c'est vraiment très cinématographique, ça fait... Et eh ouais j'ai plus de munitions c'est toujours aussi bon, les doublages sont toujours aussi corrects, euh, avec les mêmes voix, on retrouve les mêmes acteurs. Euh, à savoir Josie Lucioni pour Sullivan, et puis euh, euh, l'acteur qui, qui fait la voix française de Johnny Depp, la Bruno Coel, Chloel, je sais plus exactement c'est quoi le son nom. Euh, donc voilà, franchement, euh, toujours bonne pioche à ce niveau-là. Ah, petite cutscene encore. On n'est pas très gâté à ce niveau-là, cutscene-là sur cette vidéo. Euh, alors que voilà Drake il passe son temps à tomber dans des trous, à avoir des galères et tout, dans des fossés, des précipices il se rattrape toujours in extremis, bon là ça va il y a quand même un, un petit truc sympa, un hélico mais c'est vrai que dans l'ensemble on, on est un peu moins gâté, hop là bon, de toute façon ah, une petite scène de, voilà, de, de poursuite contre l'hélico par contre là je vois pas trop ce que je fous donc c'est un peu galère j'espère qu'on va pas se foirer voilà putain il détruit carrément l'hélico Par contre là la caméra est un oh, peu proche Mais ben grave tirez vous de là Ah putain je vais me faire buter Allez bordel tirez vous putain Laissez moi grimper cette putain d'échelle Allez vite vite vite vite vite. Ah non Putain <rire> Je me suis fait avoir Je suis dégoûté Ah franchement c'était On y était presque là On y était presque Bon je pense qu'on peut encore euh, Facile jouer sur un petit quart d'heure Non non non non non non. Heureusement vous voyez quand même Il y a pas mal de, de nombreux checkpoints hein, Qui viennent vous Qui viennent vous aider hein. Tu m'étonnes que t'en as marre Drake Le mec il passe son temps à se faire flinguer Tirer dessus C'est juste abusé quoi on va se mettre en cover là Hop là nickel petite glissade comme vous avez vu J'ai pas de grenade là Ah si ça serait pas mal ça Malheureusement ça a pas servi à grand chose Hop Bon lui on va se le faire au Au cac Un petit lance-roquette peut-être Ça pourrait le faire Euh... Où est-ce que... Allez vite vite vite Ah putain la vache j'avais qu'une roquette Merde Euh... Hop. Ah ça va être chaud je vais me faire buter Putain j'en étais chiant Et forcément J'ai foiré la prise du lance-roquette Donc euh, j'aurais pu ralentir l'hélico je pense Et ça aurait pu me permettre directement de... Et ouais alors attendez, glisser sur les côtés du train, mais oui en fait, je suis con, putain, je peux juste glisser sur les côtés du train, ça pourrait me permettre de, de pas avoir de soucis Hop. Bon cette fois-ci on foire pas, on y va, on assure Wow, putain, cette roulade de psychopathe Ah mais putain, pourquoi je me suis lâché, bordel euh, Je commence à jouer comme une queue là, c'est pas bon, est temps que ça se termine, hop voilà, Déjà on va se mettre sur les côtés du train Comme ça on va être évité, euh, On va éviter d'être emmerdé par euh, par l'hélico On va être à couvert, en, en, à couvert À couvert pardon pas à couvert En quelque sorte Allez cette fois ci C'est le moment d'assurer et de montrer qu'on est un Un vrai god Allez boum Putain grenade sert à cutch. Je pense que je vais me faire cela là-bas euh, directement en fait Ce sera plus simple Bon là par contre j'ai plus que mon simple mon simple gun Donc ça va être un peu chaud Hop là Allez allez allez allez venez les mecs Parce qu'après faut pas que je me loupe sur le Sur le lance roquette Voilà et de 1 un... Et déjà faut que j'arrive là-bas full vie Histoire de ne pas avoir de soucis Ouais par contre là il vient direct Non Putain J'ai failli faire le ouf là Allez on prend le temps pour le lance-roquette On va gérer Mais ça fait que dalle Qu'est-ce qu'il a dit Tirer sur quoi J'ai même pas compris, putain. Ah putain, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, je le sens, je le sens mal. Putain, abusé. Ça, ça me fait chier, là, de terminer la vidéo comme une merde. Alors que, franchement, j'avais bien géré sur le début. Euh, en plus, je pense que la vidéo... Euh elle est pas trop mauvaise euh, Même si c'est pas évident de, de causer hein, Quand on joue à Uncharted Faut être quand même assez concentré sur pas mal de trucs euh, Et du coup J'avoue que c'est un peu chaud Donc là c'est du un peu de retry mais bon c'est pas très, très grave En fait c'est jamais relou euh, de, de recommencer les phases dans Uncharted Parce que souvent elles sont tellement excellentes aussi euh, Que ça fait carrément plaisir même Je dirais Allez grenade putain voilà, si je peux m'en faire plusieurs d'un coup, ce sera parfait. Bah voilà, hop. Ils ont tous eu leur compte là pour une fois. Assez rapidement d'ailleurs. Alors je sais plus ce que ça m'avait dit là, l'indice. Euh, J'aimerais bien que ça me le redonne là voir un petit peu ce qu'il faut faire concrètement tirer sur l'hélicoptère avec un lance-roquette mais c'est ce que j'ai fait mon coco voilà ah peut-être qu'une deuxième roquette ce serait, serait bon par contre j'ai pu ah mais si ça va il reste toujours des, des roquettes supplémentaires ok mais bon, en fait c'était tout con je me suis un peu précipité euh, voilà nickel normalement ça devrait le faire je vais pouvoir ouvrir ce ce petit truc Allez vite vite vite vite vite vite Drake affole toi le minou Hop s'il te plaît Voilà il nous reste 10 petites minutes je pense qu'il y a moyen Ah voilà Un petit peu d'Hollywood à la maison Ça ça fait plaisir Pff. Putain le mec c'est quand même chaud hein. À la fin de sa journée il doit être juste épuisé <rire> Tu m'étonnes que t'adores les tunnels mon pote et eh bah ben voilà, mais écoutez, euh, je pense qu'on va pas s'attarder plus sur, euh, sur ce live trip, je pense que vous en avez vu suffisamment, vous avez vu un petit peu tout, la seule chose que vous n'avez pas vu à la limite, euh, c'est une, euh, une petite phase d'énigme, euh, c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas non plus euh, extrêmement grave, euh, vous savez pour ceux qui connaissent un petit peu Uncharted, Tiens, on va essayer de se le faire en furtif celui-là, vous savez un petit peu comment ça se passe. Euh, les phases, les phases d'énigmes dans Uncharted. Il euh, y en a quelques-unes, elles sont sympas. Regardez, je vais peut-être... Ah là, on n'a pas le carnet, donc je ne pourrais pas vous montrer. Euh... Voilà, nickel. Toujours le système de trophées, plus ou moins sympa, pour essayer de trouver un petit peu... Un petit peu un intérêt supplémentaire à faire le jeu. Moi, j'aime bien, personnellement. Hop. Euh, on est dans ce tunnel Donc on va essayer de terminer comme ça Hop, L'idéal ce serait d'avoir un bon petit euh, fusil mitrailleur Parce que là c'est pas top On va avancer en faisant des roulades Ce qui nous permettra de nous mettre à cover Voilà nickel Comme ça je peux me les faire directement là En visée euh... En visée rapide Tout en étant à couvert Voilà hop J'ai eu un Oh enfoiré, bien vu, bien vu, bien vu Eh ben écoutez, on se quitte là-dessus, c'est pas grave euh, On a obtenu un trophée, donc c'est pas si mal que ça euh, C'était Yoshi pour YoshiTheUltv et AllThisRising.com Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo Vite, Nate C'était chaud Voilà, normalement, ils vont se faire dégommer hein. Voilà Nickel, allez je vous laisse et je vous dis à la prochaine Ciao